Et salut tout le monde, c'est Luthor, j'espère que vous allez tous très bien. Ouais, oh, je suis trop content parce que j'adore ouvrir des trucs. Et aujourd'hui, on va s'ouvrir la nouvelle extension qui sort aujourd'hui, les grands créateurs. Donc déjà, merci Konami, ça fait plaisir. On va s'ouvrir ça. Dans cette extension, il y a 4 nouveaux archétypes. Donc, il y a les punks, il y a les exauceurs, les jetons braves et les armes nobles. Les exauceurs et les jetons braves, moi personnellement, ça me fait grave kiffer. Euh, du coup, au niveau des raretés, on a euh, 10 ultra rares qu'on va essayer d'aller choper. On a euh, 15 super rares, 35 rares. Et il y a aussi euh, 15 collecteurs rares En tout il y a euh, 60 cartes dans cette extension Donc euh, 7 par booster Et on a 24 euh, boosters Au niveau notamment Au niveau des grosses cartes Du coup on a en collecteurs rares On a notamment hommage torrentiel Et assaut solennel Qui vont être euh, très cool à choper Alors si on les chope en normal, c'est déjà cool parce qu'en fait, ça peut rentrer dans plein de decks. Hein. C'est des staples, donc c'est une petite euh, réédition cool. Mais si on peut les choper euh, en rareté, euh, ce sera encore mieux. Donc, euh, bah écoutez les gars, on va y aller direct. Hein. Allez, on va se déballer ça tranquillement. Donc on a tout ça à ouvrir. On va pas perdre de temps. Alors, téléporteur d'urgence, ok, exauceur. On va faire des tas. Hein. Gokipol. Forêt, fleurs perdues, ok. Arsenal, secret. Euh, Amnob de la lumière. Et exauceur Vadis, ok. Donc, euh, la carte piège, exauceur. On continue, on veut du lourd, on l'a dit, on le répète. Un petit tracker psychique, ok. Tiens, Manirou psychique. Décharge de tonnerre, donc une petite carte piège. Donc ça, c'est avec les... Les decks jetons que je trouve très sympa. Un secteur, il y a plein de cartes pour un secteur exauceur. Alors, j'adore les artworks et j'aime bien leur effet en plus. Euh, elles peuvent se, euh, se spé euh, d'elles-mêmes en fait. Elles sont très cool. Les punks, donc les punks, voilà, leurs artworks sont très cool. Après, j'aime pas trop leur fonctionnement. En fait, ils demandent à chaque fois euh, souvent de sacrifier des points de vie. En général, c'est 600. Derrière, on a la petite exauceur gybrine. Donc, je suis très content d'avoir les, les petits exauceurs on enchaîne parce qu'on n'est pas là, on n'a pas le temps de niaiser. Là, je t'ai ouvert ça à la bourrin, à la bourrin. Le téléporteur, on l'a déjà eu, je ne sais plus où je l'ai mis, Risbel, l'expert des étoiles, donc ça c'est psychique. Un secteur, on met là, un secteur, on met là, arsenal secret, on met là, punk, ok. Et derrière, on a notre première punk, ok. Ce serait bien d'avoir une petite rareté. Donc normalement, on doit avoir forcément. Euh, je crois que c'est trois ultras. Mais je dis peut-être des bêtises. Lien des camarades. Tiens, un petit asso solennel. Donc ça très cool. J'espère qu'on va avoir un playset parce que ça va pouvoir rentrer dans nos decks avec Titi. Titi qui est en train de se faire un deck Prankid. Ok. Psychique. Donc un monde virtuel, ok, donc il y a du monde virtuel. Et un petit univers X6, elle est vraiment pas terrible cette carte. Elle est vraiment pas terrible, elle a très peu d'intérêt. Donc euh, vraiment pas folle. Dites-moi dans les commentaires, vous, si vous êtes hypé par, euh, par euh, ces nouveaux archétypes. Donc moi vraiment, et euh, euh, ça m'intéresse beaucoup. Du punk, tiens, bah, Exaucer. j'aimerais bien avoir le full set. Euh, Dracobac, donc ça c'est une réédition. Insector, un oh, on l'a déjà eu. Arsenal secret, un manirou. et derrière ce sera Exaucer Gibrine. Alors je suis content parce qu'à chaque fois là en ce moment, c'est les Exaucer qui tombent dans euh, la meilleure rareté. Donc c'est très cool. Allez, Dunel, Arme noble, Tracker psychique, Manirou, bah décidément, Décharge de tonnerre, ok, Insector, ok, Petit Exaucer Irene, et derrière on a Exaucer Vadis, ok, c'est pas mal, c'est pas mal pour l'instant de collector on veut on veut on veut de la collector ce serait cool tracker Rizbel l'expert psychique ok un secteur décharge décidément la décharge la veut le petit punk derrière on a un secteur derrière ce sera un monstre et ce sera un punk ok allez allez on veut on veut de la chance on veut de la chance de l'ultra de la secrète. Imitation d'insectes. Donc, ça, un euh, bah, secteur. Franchement, les insecteurs, ils vont à, ils ont une nouvelle carte, un nouveau support apparemment qui va les rendre très cool. Sarah Lam, le palais des ténèbres. Donc, ça, c'est avec les armes nobles. Alors, les armes nobles, euh, je crois que j'ai mis un peu là. Castel, le mousquetaire chasse-ciel. Donc, euh, ça, c'est une réédition également. Un petit assaut solaire, très cool. Donc, il faudrait qu'on ait de l'hommage torrentiel aussi. Ok, le Draco, ah bah tiens, voilà, il suffisait de demander. Donc tu vois, Titi, l'hommage torrentiel, ce qui est cool, c'est que lorsque un ou plusieurs monstres sont invoqués, tu détruis tous les monstres sur le terrain. Donc c'est plutôt pas mal. Surtout si toi, par exemple, t'as, euh, comme moi, Malé ainsi, 6 qui n'est pas affecté par les effets de carte. Donc en fait, tu détruis tout, bah, sauf la tienne. Et derrière, ce sera un monstre et ce sera le petit Punk. Pour l'instant, on n'a pas eu, eu d'ultra. Donc euh, je serais tellement content d'avoir une collector une petite une petite épée alors ça c'est l'épée un secteur exauceur carpe divem, papillon étoilé Franchement, je dis pas que je me ferai pas un deck exauceur après je, ça va pas être méta mais euh, mais voilà il y a moyen de faire un deck fun Appel. donc euh, appel à l'arsenal et exauceur stella je suis très content parce que j'ai plein d'exauceurs encore une fois je, le, je me répète et là, on va mettre les petits assauts solennels et les petits hommages torrentiels. Toujours pas de collector, chers amis. Un Insector, ok. Alors, un Insector, ok, c'est pas mal. exhausteur super. La magie. Euh, là, on a du psychique. Téléporteur d'urgence. En fait, ça va dans le psychique, j'aurais dû le mettre là. La carte euh, Zara Lam, le terrain. Le petit punk et derrière on a, ah, ce sera un Link 2, et eh ben le petit insecteur Pico-Falena. Celle-là, elle tombe, elle tombe souvent. Dans, sur les deux boîtes qu'on a ouvert, on l'a eu, je crois, 6-7 fois. Vraiment, elle, elle était tout le temps là, tu vois, elle était présente, elle était dans la place, comme on dit. Alors, du punk, exauceur Tiens, le Gokie Paul qui tombe beaucoup, là on ne l'a pas eu énormément, donc c'est cool. Forêt de fleurs perdues, Arsenal secret, et petit punk. Petit punk, restez chez vous tranquillement les petits punks. Restez chez vous, on, on, on kiffe pas plus que ça les petits punks. Voilà, c'est comme ça, c'est la vie. En tout cas, il me manque un hommage torrentiel, et euh, deux hommages torrentiels, et un assaut solennel pour avoir le full set. Et si on en a plus, ce serait cool, parce que vu qu'avec Titi, bah, on a un deck chacun, bah, voilà, il nous faut de la carte. Hein. Dracobac, l'épée insecteur qu'on a eu 10 000 fois, Gokie Paul qu'on n'avait pas eu et qui maintenant on va le voir partout. Petit punk, un secteur. Derrière on a un monstre et ce sera un Gagaku punk. On enchaîne. Tracker psychique, un secteur, un secteur sauterelle. monde virtuel, un secteur mille pattes. On va tous les avoir. Papillon étoilé. Derrière, ah derrière ce sera une magie. Et ce sera exauceur Vadis qu'on a déjà eu mais c'est pas grave on a dit les Exaucer, on veut tu vois on va, on va pas se plaindre on les réclame et quand on les a on peut rien dire tu vois ce serait ce serait complètement malvenu quoi franchement tiens regarde ça je le sens bien celui là le booster je le sens bien regarde parce qu'on a une petite exhausteur irène exauceur irène appel à l'arsenal lien des camarades castel petit punk Derrière, hommage torrentiel, donc très cool, je le sens bien, je le sens bien derrière Exocer Pax. Exocer Pax, du coup, eh ben, c'est notre ultra. Notre ultra rare, notre deuxième ultra rare, du coup, Exocer Pax, donc très content, ça c'est cool. Exocer, Caspitel, ça commence bien. Insector, ok, on a deux X's, on a de l'insector, on a du téléporteur d'urgence. On a du petit punk. D'ailleurs, c'est un monstre. Goki Paul. Et derrière, ok, c'est un, un, un punk Joriru, Dangereuse, Gabou. Vous pouvez cibler un monstre à effet contrôlé par votre adversaire, annuler ses effets jusqu'à la fin de ce tour. Puis, si vous contrôlez un monstre punk, gagnez des LP égaux à l'attaque d'origine du monstre. Vous ne pouvez activer. D'accord. Donc, en fait, ils... les punks, ils ont des effets qui s'activent en... Euh, sacrifiant 600 points de vie Mais il y a aussi des cartes qui te redonnent des points de vie Ok, ouais Pourquoi pas, après pour l'instant Je n'ai pas l'impression que ce soit très fort Mais vous savez il suffit qu'il y ait euh, quelques cartes euh, Qui sortent dans des prochaines extensions Du support et puis ça peut devenir très fort hein. Appel à l'arsenal Du punk, Un secteur frelon Risbell L'expert en étoile Arsenal secret, bah, décidément Arsenal secret, on l'a toutes les deux cartes Le palais donc euh, le terrain, donc ça c'est avec les armes nobles. Et derrière, derrière on a un petit univers X6 que j'ai défoncé tout à l'heure. J'ai dit que c'était éclaté. Je le pense toujours. Donc, euh, ok, ok. Il faudra que je refasse le triste que dans ce tas-là en fait, j'ai mélangé les armes nobles et d'autres trucs, euh, trucs. Donc voilà. Un secteur. Hommage torrentiel, super. On a déjà notre playset d'hommage torrentiel. Donc, un petit assaut solennel. Après, si on pouvait l'avoir euh, en secret. Moi je dis oui. Ok. Arme noble. Du punk. Papillon. Insector. Et derrière. Ah. Derrière une petite Ah, Assofiel. Ok. exauceur je me demande si on ne va pas tous les avoir finalement. C'est très cool. Très très cool d'avoir le playset des exaucer. C'est quoi Titi ton archétype préféré là Tu as les punks, les insectes, les exaucer exhausteur aussi Ouais, moi je les trouve très cool. Et j'aime bien leur artwork. Artwork, -er artwork. Ok, arme noble. Alors, arme noble, apparemment, ça peut rentrer dans plein de decks, d'après ce qu'on m'a dit. Je n'ai pas encore euh, étudié la question. Puis étoilé, insecte, insecteur. On en a de l'insecte. Hein. Exauceur. Armand. Derrière, c'est une magie. Euh, derrière, c'est notre petit insecteur. Et derrière, un monstre. Ok, cavalier, griffon, errant. Exauceur. Castel, le mousquetaire. Et du punk. Ok, décharge. Insector. Dracobac. Monde virtuel, Donc c'est Pichi. Hommage torrentiel, super. On en a 4, c'est très cool. Punk. Souffle de résurrection. Donc ça c'est jeton aventurier. Et le dernier. Alors là, j'ai dû en oublier un. Hein. J'ai dû. Ouais, j'ai dû en oublier un. Hein. Je ne sais pas ce que j'ai fait. Psychique, ce serait fou qu'on ait une, une secrète là-dedans. Psychique, exauceur, Castel, le mousquetaire, Psychique, Insector, Punk, exauceur et Liste. Donc bah, très content, on a chopé deux collecteurs rares. Et en plus, on a chopé quatre hommages torrentiels et quatre assauts solennels qui vont pouvoir renforcer nos decks avec Titi. Donc voilà, j'espère que vous, vous avez eu de la chance dans vos euh, unboxings. Je vous fais des gros bisous, n'hésitez pas à vous abonner, à liker. C'était Luthor, ciao les gars.